Bonjour et bienvenue sur la première de trois mini capsules dédiées cette fois à la factorisation. Alors ici on va voir un exemple de factorisation relativement simple pour bien se faire à la méthode. Euh, je vous propose donc de factoriser l'expression 4 x plus 8x moins 12. Alors la factorisation, quand on n'est pas super à l'aise en maths, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué. Donc on va bien suivre la méthode et vous pourrez l'appliquer quasiment à chaque fois quand vous aurez une expression à factoriser. Donc premièrement on va isoler les termes. Ici, on en a 3, on a 4x au carré, on a 8x et on a 12. Deuxièmement, on va essayer de décomposer chacun de ces termes pour pouvoir trouver un facteur qui serait commun aux 3. Ici, par exemple, 4x au carré, ben, c'est 4 fois x au carré. 8x, c'est 8 fois x, ou encore 2 fois 4 fois x. Et 12, c'est 3 fois 4. Donc là, on reconnaît facilement notre facteur commun. Hein. Il y a un truc en commun dans mes trois termes, c'est le nombre 4. Donc, troisième étape. Je vais écrire mon facteur commun, 4, et ouvrir une parenthèse. À l'intérieur de la parenthèse, on va respecter les opérations et le nombre de termes. On va avoir quelque chose, plus quelque chose, moins quelque chose. Maintenant, pour remplir les trous, il va nous suffire de mettre ce qu'il nous reste de chaque terme. De 4x, il va nous rester x. De 8x, il va nous rester 2 fois x, donc 2x. Et de 12, il va nous rester 3. On arrive donc sur la forme factorisée, 4 facteurs de x au carré plus 2x moins 3. Donc dernière étape à faire le plus souvent possible pour être sûr qu'on ajuste, c'est de vérifier le calcul. Pour ça, il suffit tout simplement ici de développer la forme factorisée, comme on l'a vu dans la capsule précédente, et on va bien retomber sur notre forme initiale, 4x au carré plus 8x moins 12, ce qui veut dire que notre factorisation est bien réussie.